Bonjour à tous, je suis Elena, Elena Bourrasso, je suis architecte d'intérieur, je suis à mon compte depuis février 2019. Mon domaine d'activité c'est donc les prestations d'architecture d'intérieur, principalement pour le particulier mais ça m'arrive aussi de faire des projets pour les professionnels dans tout ce qui est réagencement, rénovation d'espaces. De, de, d'espaces de, de pièces de vie, euh, chambre à coucher, salle de bain, etc. Pour de, de la rénovation complète ou de la simple, du simple système de coaching déco. Pour vous résumer un petit peu, d'abord mon activité, euh, donc depuis février 2019 jusqu'à il y a 2-3 mois, tout allait bien, tout se passait très bien dans mon activité, j'avais du boulot, euh, beaucoup de prestations, beaucoup de, de, de projets euh, à créer. Et euh, en fait, j'ai commencé à avoir euh, mis l'idée dans la tête euh, et ce qui fait que j'ai eu besoin en fait d'avoir ce ressenti d'être de, de, guidée, d'être restructurée finalement. Et en même temps, j'avais aussi fait euh, en parallèle de mon côté, j'avais créé tout un contenu pour faire euh, une formation en ligne. Donc j'avais tout le contenu qui était prêt. Je ne savais en revanche pas comment faire pour euh, le mettre en ligne, pour le vendre en ligne directement. Donc j'avais besoin aussi d'aide là-dessus. Et euh, un peu par hasard, euh, j'ai réussi à, à rencontrer euh, Captain Ginny. Et en discutant, et ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était le suivi que, dont j'avais besoin sur le coaching des trois mois pour euh, réussir à, à la fois à mettre en ligne cette formation euh, et être prise par la main tout simplement pour être guidée, pour restructurer toutes les idées que j'avais en tête, restructurer toutes mes offres parce que j'avais euh, depuis le début de mon activité euh, eu des choses avec pas mal d'évolution. Et entre-temps aussi, euh, en août 2021, j'ai eu la naissance de mon deuxième enfant. Donc euh, voilà, c'était un cap aussi à faire pour que tout se réorganise et que je restructure parce que là, je me suis vraiment rendu compte que le temps, c'était de l'argent euh, quand on était à son compte et que, euh, et que voilà, il fallait vraiment que j'optimise tout, que je trouve des systèmes d'automatisation, de réorganisation que je reclarifie bien mes offres pour gagner du temps aussi sur la présentation de mes offres, comment les vendre, et c'est là où Virginie m'a accompagnée de A à Z. C'était vraiment génial. Ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est que c'était justement voilà, hyper efficace, et surtout, en fait, c'est le fait que ce soit avec Virginie. C'est elle qui a fait vraiment le gros plus de, de, cette, de cet accompagnement, c'est qu'elle eh ben, est authentique, elle est là pour motiver, elle a présente en permanence. Euh, dès qu'on a une petite question où on... il y a plein de choses où j'aurais pu passer du temps à chercher une réponse sur internet, etc. Mais non, euh, on lui écrit un petit message et elle répond dans la foulée. Et c'est vraiment top parce que j'ai vraiment, sur ces trois mois, euh, j'ai passé du temps, on va dire, à réfléchir à la restructuration de plein de choses. Mais derrière, j'ai gagné un temps fou. Justement, cette, cette réflexion que j'aurais pu entre guillemets faire certaines choses toute seule pour la mise en ligne de ma, ma formation etc mais euh, j'ai gagné un temps fou aussi grâce à elle et ça c'était vraiment top en plus de ça c'était dans la bonne humeur dans le plaisir euh, c'était un... un... C'était top de faire tous ces coachings, en fait. Et le gros gros plus surtout, c'est toutes les ressources qu'elle met à disposition, qui sont en plus euh, accessibles après le suivi le coaching. Et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment top. Les, euh, les ressources sont vraiment ultra qualitatives. Il euh, y a énormément de modules avec énormément de conseils. Et en plus de ça, c'est vrai que le fait d'être accessible après, c'est vraiment un plus. Euh, L'autre jour, euh, je me suis dit tiens, j'ai un blocage là-dessus, je vais réécouter tel module. Et juste, j'ai pris une seule vidéo du module c'était une petite vidéo de 4-5 minutes, et puis bah paf ça y est, c'était reparti. Euh, est, je me suis dit, ah mais oui, en fait, il y a ça, ça, ça, et ça m'a débloqué sur euh, la problématique et, euh, et tout roulait derrière. Donc voilà, ma petite, mon petit retour sur euh, cette expérience de 3 mois avec euh, Virginie, euh, ultra top, parfait, <rire> je ne sais pas comment dire. Mais euh, non, je vous recommande vivement en tout cas de... De prendre ce coaching, euh, ça sera une partie de plaisir et en même temps un gain de temps fou sur, euh, sur votre activité. Je vous dis à très bientôt et en espérant que ce petit conseil vous aidera. Merci beaucoup.